Et je vais vous parler de la Lituanie, par exemple. Mais, oh là là, ça va être compliqué parce que... Alors, je ne sais pas, on m'a mis quelque chose, je n'arrive même pas à lire. Bon. Euh, alors, euh, donc je voulais vous lire un peu quelques infos. Euh, donc, JT, alors, qu'est-ce que j'ai comme info à vous donner euh, En fait, le problème, c'est que j'ai pas mal de sujets... Mais qui nécessite en fait une, des vidéos et je ne peux pas vous passer les vidéos. La seule chose que je peux, dont, je, dont je peux vous parler, euh, c'est que Victor Orban va demander un référendum pour rejeter le plan européen d'accueil des migrants. Et parce que figurez-vous qu'il assimile les migrants à des terroristes. Et donc, du coup, forcément, il n'a pas envie d'accueillir des terroristes dans son pays. Moi, je dis que c'est logique. C'est quelqu'un de censé, Victor Orban. Euh, donc, vous êtes au courant, sans doute. Que la motion de censure qui a été déposée hier n'a pas été euh, non que le 49.3 qui a été déposé hier n'a pas eu de, de motion de censure pour euh, pour aller contre donc du coup la loi va repartir au Sénat euh, et ensuite elle va il va y avoir une commission mixte paritaire et finalement ça va être la loi dans la version de l'Assemblée nationale qui va être votée c'est des choses qui pourraient être faites euh, avant la fin de la session parlementaire c'est à dire qu'avant avant euh, la fin du mois de juillet euh, la loi pourrait être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, mais par contre, il faut quand même que ce soit le président de la République qui euh, valide la loi, et donc c'est ça qui va dé décider de la suite des événements. Euh, donc, ça veut dire que c'est pas encore totalement, c'est pas terminé. Il y a, j'ai entendu des gens qui disent ouais, ça y est, euh, la loi a été votée, a été imposée, on peut plus rien faire. C'est pas exactement ça. Et il reste encore pas mal de batailles et euh, ça continue encore. Euh, il y a eu Martinez aussi aujourd'hui euh, Philippe Martinez, qui a fait une conférence de presse donc, au gymnase euh, Japi et euh, pendant, ce, pendant, ce, pendant cette conférence de presse il a rappelé que tant que la loi n'est pas votée et quand même elle serait votée euh, ce qui se passera c'est que euh, le président peut aussi ne pas signer le décret donc la lutte continue, l'été il y aura plein d'actions donc euh, voilà, euh, c'est pas fini euh, vous êtes peut-être au courant que certains euh, parlementaires ont proposé euh, de, euh, de maintenir à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires. Donc, c'était 120, 120 euh, par, euh, députés qui ont fait ça. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire Et oui, et donc juste pour vous faire un petit euh, clin d'œil. Euh, en Lituanie, il euh, y a suite au alors suite à une loi travail qui a été mise en place, il y a une occupation euh, de la place. Donc le président euh, de la Lituanie qui est une femme et pour euh, cette occupation, hein, elle est contre la loi. Et mais par contre le parlement qui a imposé euh, cette loi, elle euh, n'est euh, pas du tout pour. Pardon. Et, euh, et donc là, euh, donc il y a une nuit debout en Lituanie en ce moment. Voilà, donc j'ai fait vagu vaguement le tour, vite fait, de un peu tout. Euh, attendez, excusez-moi. C'est qui qui fait ça Voilà, donc ça c'est... Euh, voilà, pardon, excusez-moi. Il y avait un bruit un peu strident qui me percutait dans les oreilles, donc j'ai essayé... Euh, ça me gênait. Voilà, donc Marseille ville archi, euh, archi démocratique puisqu'elle a euh, construit une petite euh, cité et puis euh, même virée par les euh, policiers, ils sont revenus et continuent un programme d'occupation de, de la place avec des âgés, etc., etc. Enfin, voilà, euh, à la nuit debout. Euh, voilà, on avait quelques vidéos, quelques photos pour montrer la criminalisation des manifestants. Hein. Hier, de 17h à 23h, euh, les, les manifestants ont été bloqués euh, sur, la, sur la place. Euh, juste deux, deux minutes. Euh, et donc, en fait, ils étaient bloqués systématiquement. Les, les manifestants sont traités en fait comme des comme des criminels. Et, euh, et ça, c'est euh, quand même assez incroyable et euh, inconcevable d'une démocratie telle que la nôtre. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fait à peu près le tour. Euh, je vous demande des petites contributions à tvdebout.gmail.com. Euh, N'oubliez pas que de vous informer ailleurs. Gazette Debout, il y a plein de sujets vachement intéressants sur lesquels vous pouvez euh, nous rejoindre. Donc, euh, sur Facebook et Twitter, avec Nuit Debout aussi, il y a Stream Debout, il y a Nuit Debout, il y a les Mumbles de Nuit Debout qui sont toujours là et qui sont vachement bien. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les Mumbles de Nuit Debout. Euh, ensuite, euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh, voilà, et donc, je refais votre euh, la proposition donc d'avoir des JT à travers la France. Donc, il y a eu pas mal de soutien, pas mal de gens qui m'ont dit, dit que c'était une très bonne idée, etc. Mais... Par contre, il faut des gens pour le faire. Euh, et donc, moi, je suis prêt à former les gens à, à faire des JT euh, dans leur dans leur ville. Euh, et on peut en discuter, voilà. Donc, euh, ben bah, voilà, bah, on continue. Euh, je, on ne lâche rien, les gars. Hein, et je vous embrasse bien, bien fort. Et on se revoit, donc... Euh